Bonjour, je m'appelle Cathy et donc je fais partie de l'association Vélocité. Vélocité, c'est une asso qui, euh, qui est, euh, milite pour le développement du vélo, du vélo en ville, mais le vélo comme moyen de transport, le vélo du quotidien euh, pour aller faire ses courses, s'en prendre à l'école, etc. Et donc, euh, bah, on essaye de, de sensibiliser le public, de donner l'envie à son voisin et aux autres de rouler à vélo. Et puis, on essaye aussi de, de sensibiliser les pouvoirs publics. C'est-à-dire que ce soit la ville, le département, on essaye voilà, de, de faire en sorte que la ville soit plus adaptée au vélo, par des infrastructures, par du stationnement, euh, par de la communication, par tout. Euh, on essaye de changer de, de système et de passer d'un système vélo à un, un système voiture, l'abscisse, j'aimerais bien, à un système euh, vélo et de penser tout ça dans son ensemble, les déplacements d'eau en général. Le vélo, les piétons, la voiture, essayer de cohabiter et de rouler ensemble en ville. du coup ça fait sens avec Alternativa parce que l'idée c'est vraiment de changer de système de pensée et puis de, de changer aussi dans notre quotidien, chacun finalement, montrer les Alternatiba, les, les alternatives qui existent. Mais, tous les cyclistes de vélocité et tous les cyclistes en général ont vit le changement au quotidien en allant euh, tous les cyclistes qui vont bosser à vélo finalement. Euh, c'est une petite graine de changement euh, dans le quotidien et c'est comme ça qu'on essaye aussi. Plus il y aura de cyclistes, et puis aussi, on est en sécurité à vélo et donc finalement, le fait qu'il y ait plus de cyclistes, ça œuvre et ça permet aussi de changer le système sans forcément attendre que les institutions bougent. Une rue où il y a beaucoup de cyclistes, c'est une rue où on est bien à vélo, où on est bien à pied et une rue où il fait bon vivre. Et c'est voilà, les alternatives au quotidien. Pour moi c'est euh, de l'espoir qui parcourt la France et de l'énergie et ouais, l'énergie qui, qui tourne et qui se.. Des énergies qui s'alimentent les dunes. Vélocité, on organise régulièrement des vélorussions parce que la Vélorussion, c'est une manifestation à vélo. Donc on est en masse, le cycliste habituellement est isolé dans son petit coin, il se sent pas forcément à l'aise et là, en Vélorussion, on est nombreux, on prend la rue et on montre que la rue elle appartient à tout le monde. L'espace public est accaparé par les voitures et là on arrive en masse et on prend la rue et on montre que faire du vélo c'est joyeux et qu'un espace public où il y a des vélos, où il y a tout le monde, c'est aussi un espace joyeux donc on fait la Vélorussion et à l'occasion du passage du Tour Alternativa. Qui a parcouru toute la France, on est arrivé à Montpellier et le tour nous a accompagnés avec les quadruplettes pour un circuit de la comédie jusqu'à la paillade ce soir. Donc, justement, au niveau du programme, ce soir c'est à la paillade, conférence sur le climat, soirée, festive, couscous et compagnie. Demain il y a des ateliers climat, demain soir. Demain soir, une formation à la non-violence, à l'action non-violente. Vendredi, des ateliers climat aussi. Une, une assemblée citoyenne, une conférence sur le retour du vélo. Et puis euh, samedi, on finit euh, à Grabeil avec une grande journée faisant le nous-mêmes. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de se réapproprier les, les gestes euh, et les savoirs et, et les décisions ensemble et euh, par nous-mêmes.